Avant d'ouvrir euh, l'Assemblée Générale Statutaire, permettez-moi de saluer l'engagement de toute l'équipe de l'Union qui s'est mobilisée au service des adhérents pendant et après le confinement, qui a su faire preuve d'agilité et de disponibilité pour assurer à distance le conseil aux adhérents. Les formations également et l'organisation de cette journée et je voudrais rendre un hommage tout particulier à Laure, qui je pense se souviendra longtemps, de sa dernière Assemblée Générale en visioconférence. Merci. Nous allons donc débuter l'Assemblée Générale statutaire avec l'approbation euh, du procès verbal de notre Assemblée Générale 2018 qui s'était tenue le 30 avril 2019. Et je pense que l'approbation du procès verbal ne pose pas de problème particulier. Sur le rapport moral donc, de cette année 2019, qui nous euh, paraît aujourd'hui un peu lointaine compte tenu de, de l'actualité de ces derniers mois, euh, c'est une année qui a été riche en mobilisation sur le plan national, avec une implication très forte de l'ensemble du réseau UNIOPS. -Uriops sur notamment les grands chantiers de réforme dans tous nos secteurs d'activité. Vous retrouverez l'ensemble de ces éléments dans le rapport d'activité de l'UNIOPS et également dans les comptes-rendus du Conseil d'administration de l'UNIOPS sur le site. Ces travaux au niveau national comme au niveau régional sont importants car ils permettent bien sûr une meilleure connaissance réciproque avec les pouvoirs publics et les élus, mais ils permettent surtout de transmettre des alertes et des préconisations pour les publics fragiles et pour les établissements qui les accompagnent et les prennent en charge. Et cela a été fait tout au long de cette année. Nous avons eu des temps forts auxquels l'Uniops et les Uriops ont participé, notamment le grand débat après la crise des Gilets jaunes, le pacte du pouvoir de vie, donc co-signé par une cinquantaine d'associations et de mouvements, l'Europe sociale et plus particulièrement le revenu universel, la réforme euh, de la loi autonomie, la santé mentale, ma santé 2022. Donc on le voit, une année très riche en mobilisation, Tout euh, ce qui concerne ces interventions, vous les retrouverez sur le rapport d'activité. Et de l'UNE. Pour ce qui concerne notre région et notre RIOPS, euh, les membres du conseil d'administration et d'équipe ont été très actifs pour relayer ces actions dans les différents territoires de la région. Ça, cela nous a permis de concrétiser les derniers ajustements importants après la fusion et euh, en particulier euh, de réformer le système des cotisations. Et je tiens à remercier très vivement les adhérents qui nous ont fait confiance et qui ont accepté très majoritairement euh, l'impact de cette réforme des cotisations. Euh, notre objectif était véritablement d'apporter plus d'équité euh, entre les adhérents de la région et de veiller également à l'équilibre financier de, de l'Union compte tenu du travail très important réalisé par l'équipe sur euh, la cotisation. Notre équipe salariée s'est stabilisée en 2019. Elle s'est adaptée à la nouvelle situation post-fusion. Je les remercie pour euh, leur engagement euh, et pour euh, leur, leur, euh, la traduction opérationnelle du projet associatif qu'ils ont pu faire euh, à travers les différentes actions qui ont été menées. Cette année 2019, vous avez constaté dans la présentation des éléments financiers, marque un retour à l'équilibre, ce qui est une excellente situation avec des projets à développer. L'équilibre est quasiment atteint. Ça permet d'avoir des perspectives positives. En tout cas, c'est la, la voie sur laquelle nous étions engagés en début d'année 2020. Malheureusement, ce bel élan euh, et ce dynamisme euh, a été euh, arrêté brutalement au mois de mars avec la crise sanitaire. Les prévisions de résultats 2020, très clairement, ne sont pas bonnes. Euh, nous cherchons euh, activement depuis plusieurs mois euh, des solutions financières, des subventions, non, un appel aux dons euh, pour essayer de diminuer notre déficit prévisionnel. Mais par contre, nous n'avons pas eu de problème de trésorerie, compte tenu de l'effort réalisé par vous tous adhérents qui avez payé vos cotisations très rapidement en début d'année. Et je pense que cette situation nous a permis de passer sans encombre au niveau des paiements ces mois de confinement et cette sortie de confinement. Donc, euh, des perspectives moins souriantes, même si euh, toute l'équipe aujourd'hui euh, s'adapte à ces nouvelles modalités de formation, à ces nouvelles modalités d'accompagnement, mais euh, nous gardons euh, bon espoir euh, pour l'avenir. Je vous remercie et je vais passer la parole maintenant à notre trésorière Yannick Pandola. Bonjour. Alors, très rapidement, je pense que je vais vous mettre les, les diapositives qui vont bien et que vous pourrez les, les suivre en même temps. Euh, concernant euh, le résultat de l'exercice 2019, la présidente le, le disait à l'instant, le, le résultat de l'exercice 2019 est un déficit de 6226 euros contre un déficit, je le rappelle, en 2018 de 77 748 euros, donc une variation très positive de plus de 70 000 euros entre les deux exercices, ce qui montre effectivement que l'année 2019 a permis de reprendre un fonctionnement normal suite à des réorganisations d'équipe qui avaient duré pour les exercices 2018 et 2019. Alors, cette variation de 75-11 000 euros donc, euh, entre les deux années, je, très, très rapidement, c'est une augmentation des produits d'exploitation. Donc, ça, c'est plutôt favorable. Une hausse des charges d'exploitation moindre. Donc, euh, et dans cette hausse d'exploitation des charges d'exploitation, on a surtout euh, de, une hausse de la sous-traitance, mais qui est liée en fait, à une augmentation euh, très forte et très significative de la formation pour laquelle nous avons dû donc faire appel à de la société. Et ces hausses de charges sont très largement atténuées par la, des diminutions significatives sur les charges de personnel généralement. Donc concernant les produits d'exploitation, les produits d'exploitation, donc un maintien global des produits, qui dans le détail se distingue par une progression de 9% des prestations de services, formation journée d'études, donc ce qui était très effectivement rassurant, en 2019, et qui se confirmait au début d'exercice de l'exercice 2020, euh, qui a été stoppé en partie par la par crise sanitaire. Une augmentation des subventions sur les actions collectives. Euh, simplement sur ce point, euh, il nous semble que ça traduit la confiance accordée à l'union par les collectivités. On a eu effectivement nombre de, de plateformes à accompagner, plateformes d'hébergement en temps apprentissage à la vie autonome, filière d'aide à domicile. Euh, troisième point significatif sur les produits d'exploitation la stabilisation des cotisations malgré la réforme des cotisations qui est intervenue en 2019 et une baisse des reprises sur dotation amortissement et provision qui revient à la normale après des variations importantes sur les années précédentes du fait des mouvements de Concernant les charges d'exploitation, on a une augmentation des achats et des charges externes qui sont liées à l'augmentation Est-ce que nous alors désolé pour ces interruptions pour petits aussi techniques donc je reprends sur le résultat d'exploitation que vous avez à l'écran donc effectivement ce résultat d'exploitation est à moins 25 839 euros il reste déficitaire mais on voit qu'il y a une très nette amélioration par rapport à 2018 ce qui traduit la reprise de l'activité le résultat exceptionnel est lié pour l'essentiel au le règlement qui a été mise en attente une fondation, par une fondation en mars 2017 et qui a été réintégrée dans les comptes 2019. Et le résultat net est donc, comme nous l'avons indiqué, un déficit de 6 226 euros. Concernant le bilan, un mot rapide la baisse de l'actif immobilisé, vous pouvez constater donc euh, sur euh, l'actif du bilan est lié bah, pour l'essentiel à une forte diminution des investissements depuis quelques années du fait des difficultés financières. Je rappelle que les derniers gros investissements qui ont été réalisés, c'était les travaux de la République et qui remontent à 2011. Euh, les créances des usagers qui sont en légère hausse par rapport à l'année dernière, euh, des sondages ont été réalisés qui ne démontrent aucune anomalie, donc pas de problème concernant ces créances. Et euh, comme le disait la présidente, on a eu effectivement une trésorée au 31 décembre qui était relativement confortable de 543 000 euros et qui euh, présentait une faible variation par rapport à l'année dernière. Sur le passif, le montant des fonds propres est diminué de 6 euros, qui est donc euh, la diminution liée au résultat de l'exercice. Le résultat 2018 a bien été affecté en réserve conformément à la décision que nous avions prise en assemblée Générale en 2019. Nous avions un emprunt de 30 000 euros qui avait été réalisé pour le financement des travaux qui est venu donc à son terme le 5 février 2020. Nous n'avons donc plus d'emprunt en cours. Les dettes fournisseurs et sociales, là également, nous avons procédé à des sondages qui ne montrent aucune anomalie. Et les constater que l'avance correspondent à une avance sur les cotisations de Nîmes. Voilà, j'ai terminer pour la présentation des chiffres. On peut passer à M. Simon, ou peut-être alors pour les événements... Bien... Alors simplement, euh, nous sommes désolés si vous avez des coupures euh, d'image. Il est possible que vous ne voyez pas et que ça reprenne d'ici un petit moment. On va essayer de continuer quand même. Vous avez toujours le partage euh, du diaporama. Donc euh, je conclue juste cette partie-là pour dire que fin décembre, nous étions à euh, une trésorerie de 543 000 euros et les éléments significatifs euh, 2020. Donc euh, bah, évidemment, comme l'a rappelé Dominique Lebrun, la crise COVID hein, qui a eu un, un impact très fort sur euh, notre production avec euh, des éléments, et, euh, comme vous le savez, notre budget est composé pour moitié de nos cotisations et moitié de nos productions. Donc, euh, cinq mois d'arrêt euh, de production, de formation, euh, d'accompagnement et de journée d'études, euh, ça nous donc, amène probablement, mais on va estimer au mois d'avril, on va refaire un, une estimation au 30 septembre, euh, à un déficit prévisionnel de 140 000 euros. Donc, les ventes sont en cours et on va tenter euh, d'arriver à l'équilibre euh, sur cette année exceptionnelle par des soutiens euh, financiers euh, exceptionnels, puisque nous n'avons jamais l'habitude de demander euh, des subventions de, de fonctionnement et euh, éventuellement euh, des prêts euh, complémentaires. Deuxième point euh, important, les ressources humaines. Donc, effectivement, comme vous l'avez déjà évoqué, euh, les. L'équipe, euh, euh, déjà avant la fusion et post-fusion, s'est complètement euh, recomposée. Et cette année, donc, euh, en 2020, c'est le départ d'Anne-Angélique qu'il faut souligner en début d'année, euh, et qui a souhaité euh, voler ses propres aides donc euh, une nouvelle expérience. Euh, donc on lui souhaite une belle réussite. Hein, mais effectivement, nous, compte tenu de la crise sanitaire, qui s'est engagé ensuite, on a choisi de ne pas recruter pour le remplacement. Donc aujourd'hui, notre équipe se compose au total de 15 salariés pour l'ensemble de la région Arabe. Euh, je peux vous dire quand même que de vraies de nouvelles méthodes de travail, alors techniquement, qui ne fonctionnent pas forcément encore au top de leur capacité, mais en tout cas, l'équipe a été très créative pendant toute cette période. Euh, COVID et euh, à travailler pour essayer de répondre au mieux euh, à, à vos attentes et vos missions de période. Un troisième point euh, très positif celui-là aussi, euh, sur la certification du service formation qu'on a maintenu malgré euh, toute la période de confinement et, et euh, qui a pu avoir lieu, l'audit Calliope a pu avoir lieu euh, au mois de, de juin et nous avons obtenu la certification donc début juillet. Ce qui nous permet de belles perspectives pour le service de formation et aussi euh, rappeler qu'il y a une très belle synergie entre le réseau, les URIOPS et l'URIOPS et qu'on espère de belles perspectives de mutualisation sur les, les questions de formation pour des plateformes beaucoup plus opérationnelles en matière de formation à distance aussi. Enfin, le dernier point à souligner, donc le dialogue social, qui est quelque chose qui est important, sachant qu'on a, en 2019, recomposé la totalité de nos accords internes pour l'ex-Auvergne et lex uriots suite à la fusion, puisqu'il y avait des accords très différents. Et ou euh, enfin, pas d'accord du tout, donc euh, nous avons travaillé toute l'année 2019 sur cette négociation pour un dé déboucher au, une signature d'un accord commun euh, pour la RTT et le statut du personnel et qui est mis en, en œuvre depuis le 1er janvier 2020. Donc euh, le CSE est installé aussi bien sûr euh, comme vous, euh, fin 2000, depuis fin 2019, euh, cette année nous a plutôt permis euh, de, de discuter euh, de la problématique des urgences, l'organisation, etc. C'est une année vraiment très particulière. Euh, les conditions de travail ont été vraiment perturbées, mais euh, ont révélé, comme je le disais tout à l'heure, des expériences de travail à capitaliser tant à URIOS qu'au sein du réseau UNIOS Urbiops. Voilà, une conclusion rapide sur le rapport d'activité, euh, sur le rapport financier, pardon, euh, sachant que vous avez tous à votre disposition le rapport que vous avez reçu pour euh, les votes. Et donc, on va passer la parole à Laurence, Ponte, notre commissaire en compte. Oui, Bonjour. Bonjour. Euh, oui, alors effectivement, bon, je, vais, je vais être assez succinct, mais c'est vrai que comme on a exposé les, les travaux du commissaire au compte cette année étaient aussi un petit peu particuliers. Et... Euh, parce que c'est vrai qu'on clôture des comptes 2019 et on fait les assemblées générales un peu tardives et que forcément on a déjà les perspectives 2020 euh, euh, qui s'annoncent. Et du coup, euh, c'est vrai que sur la, les conclusions d'un rapport de commissaire aux comptes, on a cette année un petit peu plus regardé déjà bah, les perspectives et l'avancement 2020. C'est pour ça que dans la plupart des cas et pour la plupart de, de vos établissements aussi, en tant que membres, vous avez euh, euh, euh, des approbations qui souvent... Euh, euh, donne aussi une, une observation et un éclairage sur 2020. Donc en, en quelques mots, nous on a réalisé et dans de bonnes conditions, donc je remercie les équipes parce que c'est pas toujours facile à distance mais on a bien travaillé. Euh, donc on a permis d'avoir euh, une opinion pour euh, approuver les comptes, euh, les comptes annuels et le rapport financier donc euh, on a euh, approuvé ces comptes complètement et on a une observation qui est tout simple effectivement, c'est de dire qu'on a juger euh, la, la pertinence de continuité d'exploitation sur 2020, même si euh, elle s'annonce difficile, comme ça a été évoqué, euh, euh, bah, pour euh, tout simplement dire que cet événement post-clôture n'a pas d'incidence sur la clôture des comptes 2019 et donc on peut les approuver euh, sans aucun problème, tout en ayant bien entendu un point de vigilance. Donc on a une approbation euh, sans réserve euh, des comptes et du rapport financier. Et vous savez qu'on fait également euh, un rapport sur les, les conventions réglementées, et celui-ci étant vierge, c'est-à-dire qu'on qu a dit qu'il n'y a aucune convention réglementée euh, directement entre l'association et le Voilà. Donc le rapport, je crois, a été mis à disposition, c'est bien ça C'est ça. D'accord, donc pas D'accord, voilà. Donc, j'irai pas plus loin. Euh, simplement conclure que bah, dans nos travaux, nous, j'allais dire, on est déjà en, voilà, fin septembre. Euh, c'est surtout l'appréciation de, de, des résultats 2020 qui sont pour nous très importants et pour enfin, pour toutes les associations d'ailleurs, de manière générale. Euh, voilà, et qu'on apportera effectivement euh, bah, une vigilance particulière, c'est logique. Euh, mais qu'aujourd'hui, euh, effectivement, y a une, les, les éléments de suivi sont là, sont présents pour. Euh, pour, pour s'assurer que, que tout ira bien sur le micro. Très bien, merci. Euh, donc on va passer euh, tout de suite au rapport d'activité que je vais évoquer brièvement. Je vous signale simplement qu'on euh, va finir la GO dans ces conditions et qu'on réouvrira euh, euh, les séquences et la visio à partir avant l'arrivée la, la, de, de Patrick d'outre ligne. Nous sommes désolés mais nous ne comprenons pas pourquoi notre caméra s'est interrompue aussi brutalement. Donc euh, le rapport d'activité, donc simplement une présentation de la cartographie de nos adhérents euh, avec un nombre de personnes morales euh, qui est maintenant de 360. Euh, et 1072 établissements et services, avec une répartition euh, extrêmement euh, euh, équitable, en fait, sur l'ensemble des, des territoires. Euh, on peut juste noter et saluer euh, les adhérents du Cantal qui ont doublé en un an, euh, ce qui est toujours euh, très, très intéressant et, et, et dynamique pour un territoire. Euh, composition assez traditionnelle hein, de toute façon de toutes nos activités euh, couvertes par le RIOPS, euh, soins et santé, personnes âgées, handicap, enfants famille insertion et autres secteurs, qui reste un secteur euh, encore où on enregistre certaines personnes morales, donc ne peut pas dire grand-chose. Euh, no no normalement, à terme, le autre secteur recouvrira tous les établissements, les adhérents qui ne peuvent pas être affiliés à un secteur en particulier et ils deviennent de plus en plus nombreux. Euh, donc ça c'est quelque chose qui pourra suivre en termes d'évolution sur la répartition ce que nous avons fait pour la première fois c'est d'affiner la question de la répartition des, des personnes morales adhérentes à l'URIAMS par taille et euh, c'est très significatif de l'évolution depuis euh, plus d'une dizaine d'années euh, par rapport aux fusions, euh, coopérations et on voit un profil d'adhérents très, très en évolution avec euh, une une partie 165 qui peuvent être identifiées comme petites associations mono-établissements ou deux établissements. Euh, donc là, ils sont représentés au, nom, euh, au nombre de 165. Un équivalent de 162 personnes morales qui sont de 50 à 500 salariés. Et euh, une euh, part de 63 adhérents qui eux sont de 500 à 3000 salariés. Et ça, c'est vraiment euh, important parce que c'est une incidence aussi sur euh, les écarts de, de demandes sur nos missions et, et nos services euh, que, nous, que nous travaillons régulièrement pour essayer d'adapter une réponse à la fois politique pour euh, euh, ceux qui le souhaitent et une réponse opérationnelle de services techniques euh, pour ceux qui en ont besoin. Voilà. Euh, une présentation cette fois de notre conseil d'administration Actuel, donc pour les parties prenantes, donc effectivement avec un conseil qui vient d'être réélu, mais Dominique en parlera tout à l'heure. Euh, vous avez accès à ce, ce document sur le site aussi, euh, juste signaler que cette fois euh, tous les postes sont pourvus et en particulier ce qui nous importait beaucoup, c'était les postes des représentants administrateurs sur chacun des territoires. Donc euh, maintenant effectivement une équipe à 15 salariés, pareil vous pouvez trouver les coordonnées de toute l'équipe euh, sur, sur le, le site et le document. Sur l'année 2019, alors je, ce que j'évoquais c'est quand même difficile de revenir sur une année qui nous paraît aussi loin euh, et dans une situation euh, qui n'était pas en crise à l'époque, euh, donc effectivement euh, un peu complexe mais je voulais revenir quand même sur ce séminaire de travail administrateur-salarié que nous avons eu en juin 2019 et pour lequel nous avons été accueillis par l'association La Roche avec un objectif de retravailler sur d'approfondir notre identité Uriot. Et ça a été une journée très productive pour, je vous laisse découvrir les points les plus importants que j'ai fait ressortir ici, mais très productive par rapport à notre projet qui avait été recomposé lors de la fusion pour la période 2018-2022. Donc c'était une étape intermédiaire et qui, permet de, qui a permis de restructurer aussi et d'accompagner avec l'équipe le fait de revisiter certaines missions. Euh, ce qui nous anime tous, en fait, c'est bien l'utilité sociétale du réseau et l'utilité sociale des adhérents et par ailleurs le pouvoir d'agir des personnes vulnérables et c'est sans doute... Euh, ces aspects-là au croisement des spécialités de chacun de nos adhérents euh, qui est vraiment euh, la force euh, du réseau et euh, l'objectif euh, étant de valoriser notre place euh, entre les attentes des pouvoirs publics et les attentes de nos adhérents. Un petit descriptif rapide maintenant de notre euh, façon d'être organisée euh, déjà nous avons commencé dès 2018 euh, en fait nous avons une organisation sur trois piliers je dirais euh, le premier pilier, qui sont les commissions régionales sectorielles, avec chaque conseiller technique qui anime ces commissions. Euh, une, un autre pilier, qui sont les commissions régionales thématiques. Donc là, je cite euh, une commission particulière, diversification des financements et des ressources, euh, qui est bien utile actuellement. Et puis, un mouvement, euh, évidemment, ascendant et descendant avec les commissions UNIORS, euh, et qui cette année euh, et l'année dernière ont commencé à vraiment déployer toute leur force. Ensuite, le troisième euh, pied, je dirais, c'est l'animation territoriale et intersectorielle pour être en proximité et qui va vraiment pouvoir être accompli d'une euh, manière beaucoup plus déployée maintenant. Que nous avons un administrateur par territoire et euh, avec un conseiller technique dédié sur euh, chacun de ces territoires. Et cette animation a vraiment euh, pour objectif euh, de faire réseau en intersectoriel sur chaque département et euh, s'ajuster aux besoins locaux et communs. Alors pour citer déjà les animations qui ont été exercées euh, en 2019, ce qui ressortait, vous n'en serez pas surpris, des euh, problématiques communes à tous les secteurs, c'était la, déjà l'attractivité des métiers, et on va voir euh, ensuite comment euh, tout ça a été percuté par la crise sanitaire, et le pouvoir d'agir des personnes, euh, qui me semble les principales préoccupations des adhérents. Dernier point euh, lié sur euh, la cotisation, en fait, euh, l'activité liée à la cotisation, c'est la représentation auprès des pouvoirs publics. Avec, euh, avec toutes les relations, euh, vous imaginez, sur l'ensemble des secteurs d'activité que nous recouvrons, euh, avec l'ensemble euh, des représentants de l'État, des départements, euh, et dans les départements, toutes les, les contributions à l'élaboration des schémas via les CTS, les CDCA et les consultations diverses. Tout ça pour dire que ça représente beaucoup de monde en termes de représentation qui sont assurées euh, soit par les salariés du RIOPS, soit par les administrateurs, soit par les adhérents quand euh, ils sont volontaires. Et euh, du coup, ce lien ensuite se fait particulièrement euh, par les commissions de travail euh, régionales avec les adhérents. Voilà pour la partie, première partie qui était euh, consacrée au travail d'activité sur la cotisation. Maintenant, la partie euh, activité sur les productions. Euh, J'ai fait ressortir les points euh, qui paraissaient les plus importants et qui ont montré euh, le, le redressement en 2019 euh, qui commençait à, à démarrer, avec euh, signalé 85 conventions d'accompagnement et de formation euh, en intra-in situ euh, pour 272 jours de travail euh, pour 85 associations. 186 jours de formation aussi avec euh, 35 stages inter qui ont regroupé plus de 1000 participants. Nous avons quatre actions collectives, dont trois qui se sont terminées euh, en 2019 et une qui a commencé en 2019 sur la vie inclusif et euh, la pédagogie de la vie autonome et qui euh, débordera évidemment sur 2020 2021 et 23 journées d'études thématiques avec 1300 participants. Alors, je vous invite dans le rapport d'activité à aller voir les témoignages de chaque conseiller technique sur ce qui lui a paru le plus important dans cette activité pour ne pas prendre trop de temps aujourd'hui sur ce rapport d'activité. Voilà, j'en termine en conclusion et orientation. Je peux vous dire qu'effectivement, l'année 2019, on l'a appelé un peu de tous les noms, année charrière, année de tous les dangers. Euh, voilà, donc avec un beau travail euh, sur, euh, sur euh, cette, euh, cette année qui cumulait à la fois la réforme des cotisations des adhérents, euh, ça a été une remise à plat complète pour tous les adhérents de la région et avec des liens et des échanges extrêmement conséquents avec l'ensemble des élusons. La négociation des accords internes avec les salariés qui a pris effectivement aussi toute l'année. Euh, une stabilisation de l'équipe et euh, la visée du redressement financier. Euh, je note aussi, je voulais le signaler la réelle dynamique au sein du réseau de et des pour avancer vraiment dans une vision commune de notre identité. Et je peux vous garantir que cette année 2020, on a prouvé cette identité et vous nous en avez beaucoup remercié. Et ça, ça nous a beaucoup soutenu et, et, et conforté dans cette idée qu'il fallait bien qu'on fasse réseau et mutualiser beaucoup plus nos, nos actions. Le nouveau conseil d'administration, comme je l'ai dit, euh, avec un nombre de candidatures euh, reçues euh, qui, est, qui dépassait largement le nombre de sièges vacants, et euh, qui nous laisse penser que l'utilité sociétale de l'URIAMS du réseau est bien réelle, visible et attractive. Et j'espère que ça permettra de contribuer dans les années à venir à renforcer euh, des axes stratégiques euh, en lien avec l'équipe et à s'adapter à l'évolution euh, des besoins. Un regard aussi, je voudrais noter, un regard des pouvoirs publics et, et des élus euh, qui a changé cette année euh, au niveau régional. Pour la suite, je pense que c'est important de consolider ces liens réguliers euh, afin de pouvoir beaucoup plus témoigner, être entendu sur les témoignages, les alertes et contribuer à faire émerger une nouvelle politique publique plus réactive aux difficultés économiques, sociales et environnementales à venir. Et moi aussi, euh, un grand merci à toute l'équipe euh, parce qu'effectivement, euh, j'ai appelé cette année l'année des attempéries et qui a déployé une énergie individuelle et collective absolument exemplaire pour s'adapter à toutes les évolutions et vraiment, euh, je pense que tout le monde y a mis une énergie maximum et en espérant effectivement avoir répondu aux attentes. Voilà, je vous remercie et je passe la parole à Dominique pour Dominique Lebrun pour euh, vous énoncer les résultats euh, par correspondance organisés spécialement cette année par correspondance pour les résolutions. Donc le résultat du vote de résolution pour euh, clore cette euh, assemblée générale ordinaire, euh, nous avons eu euh, 153 personnes morales qui ont participé au vote, c'est à peu près 34% des membres de l'UNIOPS, et donc un nombre de voix exprimées de 564. Les résolutions, la première résolution portait sur l'approbation du rapport de la présidente et de la directrice euh, et sur le renouvellement de la confiance au conseil d'administration. Donc euh, cette résolution a été adoptée à l'unanimité. Euh, nous avions ensuite donc, la résolution qui portait sur l'approbation du rapport de gestion sur le rapport du commissaire de comptes et euh, sur euh, les différents euh, rapports euh, moraux, financiers, activités et du critus au conseil d'administration, là aussi euh, une adoption à l'unanimité. La troisième résolution était un peu plus technique et euh, en particulier sur euh, suggestion du, de l'expert comptable. Cette résolution portait sur le regroupement de certains comptes de bilan, vous avez le détail, et euh, cette résolution a été adoptée à la majorité puisque nous avons relevé deux abstentions. Nous avions ensuite une quatrième résolution qui concerne donc l'affectation du déficit euh, Année euh, donc 2019, hein, déficit, je me rappelle, de 6 226 euros. Donc, affectation de ce résultat déficitaire au contreport à nouveau de l'association, euh, résolution adoptée à l'unanimité. La cinquième résolution concernait le renouvellement des membres du conseil d'administration. Donc, conseil d'administration composé, je le rappelle, de 34 sièges. 28 sièges euh, sont donnés à l'élection par les adhérents. L'article 7 des statuts, euh, qui renvoyait au règlement intérieur, prévoyait un premier renouvellement, donc super fusion, de ce conseil d'administration à l'issue de la deuxième année. C'était donc le cas cette année. Euh, et euh, l'article 7 prévoyait une modalité par tirage au sort. Nous avons donc évoqué ce sujet en bureau et en conseil d'administration et pour éviter le tirage au sort, notamment pour maintenir l'équipe d'administrateurs aujourd'hui impliquée dans la gouvernance et assurer une certaine stabilité post-fusion. Et en partant aussi du constat que six sièges étaient vacants et huit sièges peu occupés par les personnes qui avaient été désignées ou élus, euh, nous avons euh, déterminé sur la base du volontariat les huit sièges sortants, en donnant bien sûr la possibilité aux administrateurs concernés de se représenter. Donc cette résolution a été euh, portée à l'adoption de l'Assemblée Générale. Il y a eu 541 voix pour, 12 abstentions et 11 voix contre, et donc cette résolution est adoptée à l'unanimité. À l'unanimité. La sixième résolution donc, est une nomination comme personne qualifiée de Yannick Pandola, notre trésorière, donc adoptée à l'unanimité. Et la septième résolution concernait la nomination de Henri Bossu au titre de personne qualifiée, adoptée à la majorité. Merci. Donc, euh, comme on vient de le voir, il y a eu une, une élection d'administrateurs qui euh, s'est déroulée par correspondance. Nous avions donc 14 sièges à pourvoir. Et comme l'a souligné Laure à l'instant, nous avons eu 26 candidatures, ce qui témoigne effectivement à la fois de l'attractivité de l'Oriol, et du dynamisme de nos adhérents. Donc, les élus, euh, suite à ces élections, au titre des représentants des adhérents nationaux, euh, donc de l'Unios, nous avons Gaël Gino de la CEP, Bernard Dampio de l'Empa et Elisette Prades de l'Abbé Ensuite sur les territoires, le territoire de l'Ain, donc Marie-Molina de l'Orsac, Emmanuel Bonneau sur euh, le département de l'Ardèche, vivre chez soi. Pour le Cantal, Émile Villalin de Lampa, pour la loi Christophe d'Almigon de Pléiade, pour la métropole de Lyon, Jean-Xavier Blanc de la Sauvegarde de 69, pour la, le Rhône, Olivier Dufesse de Messidor, et concernant donc les activités sur la santé d'Oriane et de l'Irex, pour la lutte contre les exclusions, Nathalie Boivin de l'ANET-Cantal et Mathieu Vanazie, puisque nous avions deux postes, de l'UDAF du Puy-de-Dôme. Sur l'enfance famille, Thierry esmilaire dutti et sur les personnes âgées, Fabrice Renault, de la TMT de la Loire. Nous avons donc un conseil d'administration qui est quasiment à la parité, ce dont nous nous félicitons particulièrement avec l'Ordre. 15 femmes et 18 hommes. Et au niveau du statut des administrateurs, nous avons 22 dirigeants salariés et 11 dirigeants bénévoles euh, qui composent donc notre conseil d'administration. Nous en avons donc terminé avec la partie statutaire Assemblée Générale. Et si.